Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des tendances énergétiques pour euh, la semaine prochaine. Donc on sera euh, le 29 mars, donc du 29 mars au, si je ne dis pas de bêtises, au euh, 4 avril. Je vais y arriver, donc du 29 mars au 4 avril. Euh, donc, je vais demander quelles sont les tendances énergétiques, tout simplement pour vous aider à comprendre euh, ce qui va pouvoir se passer aussi à l'intérieur de vous. L'objectif, c'est que vous puissiez reprendre les rênes de votre vie. Pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, euh, je m'appelle Aurélia, je suis thérapeute holistique et ma mission, c'est d'aider les femmes à reprendre les rênes de leur vie. Euh, en général elles ont euh, plusieurs difficultés au niveau euh, alimentaire ou image corporelle. elles ont vécu des choses dans leur vie euh, très difficiles euh, d'ailleurs si vous avez besoin d'en savoir plus sur ces thématiques, je vous invite à aller consulter euh, les playlists qui sont consacrées sur ma chaîne Youtube et d'ailleurs à vous abonner à la chaîne pour pouvoir recevoir les notifications dès qu'une prochaine vidéo sortira euh, et euh, voilà, les cartes sont euh, un outil parmi tant d'autres parmi tous ceux que j'utilise euh, pour vous aider tout simplement à révéler ce qui se passe déjà à l'intérieur de vous. Les cartes ne prédisent pas l'avenir, elles sont juste là pour nous indiquer ce qui se passe. Donc c'est une guidance générale, c'est à vous de prendre ce qui va résonner pour vous et le matérialiser dans votre propre vie. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous pouvez en faire la demande à travers le lien qui sera dans la description de cette vidéo. Euh, donc voilà, l'objectif ici de cette vidéo, c'est vraiment que vous puissiez comprendre sur quelles énergies on est en train de surfer euh, pour pouvoir vous y adapter, tout simplement, euh, tout au long de la semaine prochaine. Et puis peut-être qu'il y aura des messages, euh, voilà, on verra. Alors du coup, toc et toc. on va démarrer alors, s'il vous plaît, Megan, quelles sont les tendances énergétiques pour la semaine du euh, 29 mars au 4 avril pour les personnes qui avaient en sa vie Quelles énergies Alors, il y en a une s'est retourné. Ok. sortir mais qui n'est pas sorti donc je vais juste rebattre une dernière fois savoir si ok on va s'arrêter là alors, on a un 6 de pentacle, un 8 de pentacle, un roi de denier et un chevalier de coupe. Et en dos de deck, on a un 3 d'épée. Alors, la semaine prochaine, déjà, sur le 3 d'épée, euh, on va être sur... Euh, Peut-être qu'il y a des blessures du passé qui vont vous faire surface. Euh, ça nous parle euh, d'énergie tierce, d'énergie tierce, pardon, de trahison, de souffrance, de triangulaire. Euh, alors, on va voir du coup, par rapport au reste du tirage, ce qu'il en est. Encore une fois, hein, vous prenez du recul par rapport à ce tirage, pas parce qu'il y a 3 dp que forcément tout le monde va être trahi encore heureux que non euh, ça peut aussi tout simplement dire que justement tous ces épisodes là euh, où il y a eu beaucoup de souffrance, de trahison euh, c'est triangulaire, tout est en train de euh, se transmuter, tout est en train de s'équilibrer euh, puisque c'est aussi l'énergie de la pleine lune du 28 euh, et euh, ça va justement peut-être juste remonter à la surface pour vous permettre de le nettoyer ou tout simplement qu'on est en train de vous dire que c'est ça qui est en train d'être nettoyé euh, et dans ces cas-là, et eh bien c'est positif. Alors, on continue. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur les 6 de par alors on parle d'enfants. donc le 6 de Pentacle c'est euh, la carte de l'équité justement de euh, réussir à, à équilibrer justement les dons, euh, ce qu'on décide de donner, ce qu'on décide de ne pas donner, qu'est-ce qu'on reçoit, euh, donc d'équilibrer tout ça d'être dans le partage, mais dans quelque chose d'équilibré. Alors, on nous parle d'enfants, euh, soit dans sa famille, du coup, avec ses propres enfants. Euh, souvent, c'est vrai, quand on est maman, euh, ben, on a tendance à beaucoup, beaucoup donner à ses enfants. Donc, peut-être que là, on nous invite tout simplement à, à voir si euh, on s'en donne aussi à nous-mêmes. On nous parle aussi peut-être tout simplement de son enfant intérieur, donc juste de par rapport à soi. Euh, alors, sur le 8 de Pentacle... Alors, sur le 8 de Pentacle, ok euh, alors, on a la carte de la séparation et du bouclier. Alors, le 8 de Pentacle, c'est prendre un risque, faire un effort, euh, travailler dur, se lancer dans un projet, faire entendre sa voix. Euh, donc, euh, peut-être que euh, vous vous... Pose... Je vais arriver. Peut-être que pour certains euh, ou certaines, vous vous protégez euh, d'une séparation. Peut-être que ça vous fait peur. Et pourtant, on vous dit ici, avec le 8 de Pentac qu'il va falloir prendre un risque il va peut-être falloir travailler dur, faire des efforts, parce que euh, c'est peut-être euh, ce qui est le plus juste pour vous. Euh, D'autres, euh, c'est que tout simplement, euh, vous êtes séparés ou la séparation a eu lieu il y a récemment et qu'on vous invite justement à travailler dur pour réussir à vous protéger parce que quand on est euh, dans des énergies de, de, de, de deuil d'une relation, d'ailleurs peu importe si c'est euh, une relation de couple ou avec, euh, bah, s'il y a quelqu'un qui est décédé dans votre famille, il y a une forme de séparation, donc on vous invite peut-être à vous protéger parce que ces énergies de chagrin, de deuil, de tristesse, et eh bien ça peut euh, vous... Euh, euh, vous, vous fragiliser donc on vous invite peut-être ici à vous protéger et ça va demander des efforts euh, alors ensuite sur euh, le roi de bâton qu'est-ce qu'on dit sur le roi de bâton alors le roi de bâton nous parle d'amitié alors, le roi de bâton, c'est euh, donc un homme, une polarité masculine, qui passe à l'action, qui est passionné, qui reprend son pouvoir. Euh, donc, en amitié, soit effectivement, vous avez des amis qui vous permettent, justement, peut-être par rapport à cette séparation, à reprendre votre pouvoir, hein, à vous inviter justement à passer à l'action, à être, euh, à travailler dur, hein, à devoir faire des, des efforts dans la matière. On vous invite peut-être à, à retrouver votre flamme et peut-être que ce sont les amis qui vont vous y aider. Donc là, on vous invite euh, eh bien, à sortir un peu de votre coquille et de, de, de, de voir aussi autour de vous quelles sont les personnes sur qui vous pouvez compter. Chevalier de coupe, qu'est-ce qu'on peut dire okay. Alors, chevalier de coupe, on a l'affaire du boomerang. Chevalier de coupe c'est euh, une communication sincère, une déclaration d'amour. Ce chevalier, vient vers vous pour vous déclarer sa flamme ou tout simplement pour avoir une communication qui soit honnête et sincère avec vous. Et donc là, on vous parle du boomerang, donc peut-être que vous attendiez une déclaration d'amour ou, ou en tout cas une communication sincère avec une personne. Et là, on vous dit que peut-être qu'il était parti un peu parce qu'il flippait. Et en tout cas, là, on vous dit qu'il est en train de revenir. Ou alors, en lien avec ce 3DP aussi, euh, par rapport à ses blessures du passé, trahison triangulaire, etc. Euh, peut-être que vous avez un peu mis de côté, alors ce qui me vient là, peut-être comme ce que je vous disais tout à l'heure, peut-être que euh, la séparation qui aurait dû avoir, vous en êtes protégé, vous êtes éloigné finalement euh, de euh, ce chevalier le coup. c'est-à-dire que vous avez euh, repoussé, en fait repoussé, repoussé cette communication sincère euh, parce qu'il y avait euh, beaucoup de, de souffrance, il y avait beaucoup de... De, de, de, de choses et pourtant là on vous dit que ça va remonter à la surface, les blessures du passé vont remonter à la surface, que vous en êtes trop protégé de justement de cette possible séparation, en tout cas c'est pas forcément se séparer de quelqu'un mais aussi se séparer, de, se séparer de vieilles habitudes dans un couple aussi, euh, mais en tout cas peut-être que ça c'est en train de revenir et que cette communication sincère que vous n'avez pas eue par rapport à ces trahisons, par rapport à ces blessures du passé, eh bien, euh, ça, ça va revenir la semaine prochaine. Euh, on, vous a, on va vous inviter à de nouveau à avoir cette communication sincère de, et, et peut-être que ça amènera vers une séparation, encore une fois. Euh, ça peut être se séparer d'idées aussi. Euh, donc... Euh ce, ce, ce pourquoi vous vous protégiez avant, et donc euh, encore une fois, peut-être que ce qui va vous aider, ce qui va permettre de vous soutenir là-dedans, ça va être euh, vos amis, hein, de pouvoir être justement dans cette action-là, euh, de déclarer, de communiquer sincèrement, euh, vos amis vont peut-être vous aider à, aussi à déclarer votre flamme, peut-être que ça peut être ça aussi. Et alors en dos de deck, on a quand même la carte de la joie, donc j'ai envie de dire ouf, parce que ce 3DP, il n'est pas tip-top, et pourtant, je pense que c'était vraiment, entre guillemets, avant, ce qui va remonter à la surface, parce que pour certains, ça n'a pas été euh, nettoyé, purifié, donc pour certains, c'est en train de revenir, mais on est quand même sur des énergies de joie, donc c'est quand même, encore une fois, quelque chose de positif, euh, c'est euh, pour retrouver la joie, parce que bah, finalement, vous êtes beaucoup protégé de la séparation, vous avez un peu mis de côté la communication qu'il devait y avoir, euh, et pourtant ça vous a en... ça, ça vous a protégé la séparation mais ça vous a aussi vous, en... vous empêché d'être en joie et de pouvoir construire quelque chose, peut-être avoir des enfants peut-être dans ce partage, etc alors on continue alors pour le coup je vous ai euh... je vous ai euh, interprété le tirage au fur et à mesure euh, alors si un ce n'est pas enfant.. de Pentacle et enfants on a le 5 de coupe Le 5 de coupe c'est la séparation, le chagrin, les cœurs brisés, le regret. Bon, vous avez compris, hein, on est encore sur ces énergies-là. Euh, voilà. Donc, peut-être que justement, il y en a pour qui vous vous, vous protégiez d'une séparation, peut-être parce qu'il y avait des enfants dans le lot. Et pourtant, euh, bah, du coup, ça vous a empêché d'avoir de, de, une relation qui est équilibrée, peut-être que vous avez trop donné et pas assez reçu, peut-être que vous n'avez pas assez donné dans la relation. Euh, parce que peut-être qu'il y avait des enfants, et pourtant, encore une fois, ça occasionne euh, bah, du chagrin, des regrets, etc. Peut-être qu'il euh, y a encore donc, cette énergie ici de séparation, séparation. Donc, on nous invite, euh, encore une fois, à nous séparer. là de, de, de, de Les énergies vont nous pousser à nous séparer de ce qui ne nous permet pas d'être en joie. Hein. Euh, alors, sur vide de Pentax, séparation et bouclier. Est on peut dire de plus. <rire> alors, bah, on a la reine de bâton. On avait le roi de bâton ici, bah maintenant on a la reine de bâton, donc pareil, hein. euh, là c'est en gros, ça va concerner tout le monde, hein. femme, homme, polarité féminine, polarité masculine, euh, qui reprend son pouvoir qui euh, est la magicienne à la reine de bâton, c'est aussi la créativité, elle est la magicienne de sa vie, elle a beaucoup de passion, elle a beaucoup de désir. elle peut même être séductrice, euh, donc on vous invite peut-être à bien du coup à, à, à travailler dur, ça va demander beaucoup d'efforts justement pour euh, redevenir cette reine de bâton, cette femme qui, euh, qui est la, la, la magicienne de sa vie, qui est aux commandes de sa vie, qui a beaucoup de passion, qui sait ce qu'elle veut, et qui avance, et qui est dans, dans une énergie de joie. Peut-être que du coup, pour retrouver cette reine, de bâton donc il va falloir prendre des risques faire des choses et peut-être que ça va passer par une séparation que vous vous protégez ou peut-être que c'est suite à une séparation euh, que euh, on vous invite à quand même rester protégé pour pas euh, être trop euh, fragilisé par ces énergies de séparation, de chagrin, de tristesse etc et on vous, on vous dit ici que vous allez redevenir cette reine de bâton ça va vous donner l'énergie pour alors sur roi de bâton il y a un peut dire de plus cas de majeur ici, donc on a euh, l'empereur. Alors l'empereur, hein, bah, <rire> c'est aussi un roi, hein, donc euh, quelqu'un qui est sur son trône, qui sait ce qu'il veut, c'est un leader, un grand chef. Euh, alors attention, il peut paraître un peu autoritaire, euh, donc, euh, mais en tout cas, il sait ce qu'il veut, il sait où il va, il prend les décisions, il... il... je trouve pas le mot, c'est pas... il prend des décisions et il y va <rire> Et j'ai aussi euh, le 6 de coupe. Donc le 6 de coupe, c'est une relation en miroir. Euh, c'est euh, donc euh, bah, en lien avec les blessures du passé, ce que l'autre va euh, nous montrer par effet miroir aussi par rapport à nos blessures. Donc on nous invite peut-être à prendre des décisions par rapport à ça, à être, euh, à, à, à reprendre notre pouvoir, c'est-à-dire ne plus se laisser happer par cet effet miroir en se disant c'est l'autre, c'est horrible, il m'attrait, il n'y a rien. Non, soyez l'empereur, reprenez votre pouvoir, soyez ce roi de bâton. Euh, so euh, soyez dans l'action, passez à l'action et, euh, et encore une fois euh, voilà, c'est peut-être vos amis qui vont vous aider à, prendre, euh, à vous rendre compte de ça, peut-être aussi que c'est euh, vos amis qui vont euh, du coup faire titiller un peu cet effet miroir. Euh, et euh, le 6 de coupe, ça peut aussi symboliser, encore une fois, les blessures du passé ou le retour d'une personne du passé. Donc on est, encore une fois, dans ce boomerang. Peut-être qu'encore une fois, il y a une personne du passé qui revient et qui va enfin être sincère et euh, peut-être vous déclarer sa femme ou être dans une communication, etc. Mais en tout cas, s'il y a des gens qui, finalement, parce qu'on a toujours notre libre-arbitre, n'ont hein, pas réussi à passer à l'action et à dire des choses, etc. La semaine prochaine, c'est une nouvelle invitation à le faire. Il y en a qui, du coup, vont revenir sur leur décision, vont pouvoir, du coup, faire ce grand retour, ce grand comeback, pour justement être dans quelque chose de sincère et pour redevenir, reprendre les rênes hein, tout simplement, et être au pouvoir, être la reine de bâton, le roi de bâton, l'empereur, pour vraiment être aux commandes de sa vie, tout simplement. Et euh, alors, sur chevalier de coupe et de boomerang, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre Alors, il y en a qui retourné dans le paquet, je crois. Ah bah non, bah c'est re-retourné, J'ai pas le temps de l'avoir. Alors, on continue. Chevalier de coupe et boomerang, alors, c'est le valet de Denier. Bon, ben, on a presque toute la famille. Alors, le valet de Denier, c'est euh, un nouveau projet. Euh, alors, le nouveau projet, c'est-à-dire que euh, Denier, donc, c'est dans la matière, c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose, ça peut être dans le travail, ça peut être du matériel et euh, comme c'est quelque chose de nouveau il peut y avoir un peu d'humidité, de, de manque de confiance en nous, mais en tout cas on nous dit que c'est nouveau et qu'il va falloir reprendre confiance en nous, C'est aussi, ça va peut-être nous demander un, un effort hein, de travailler dur euh, d'être entouré pour pouvoir y aller, mais en tout cas on va finir la semaine sur euh, eh bien, quelque chose de nouveau, un nouveau projet, quelque chose de concret à mettre en place dans la matière, alors évidemment la série je l'ai beaucoup tourné au niveau sentimental parce qu'on avait ce chevalier de coupe et puis les séparations, les chagrins etc, c'est ce m'est venu à l'esprit mais encore une fois vous pouvez adapter ce tirage au niveau professionnel euh, voilà vous séparer d'un travail vous séparer d'un collègue avoir une communication franche et sincère avec un collègue avec un, un patron euh, et, et, et ce qui va engendrer du coup la création d'un nouveau projet hein. encore une fois vous vous adaptez à votre propre vie toujours pareil et on finit ici en dos de deck avec le 9 de deniers et le 9 de deniers bah, c'est le travail c'est l'argent la réussite professionnelle la santé une bonne santé des rentrées d'argent donc on est aussi sur cette énergie de joie, c'est-à-dire que tout ça, ça va aussi avoir des répercussions très concrètes, très matérielles au niveau de votre travail, au niveau de votre santé, c'est-à-dire que peut-être que ben justement, le fait de vous protéger de tout ça, de, de, de, de cette communication sincère, mais ben en fait ça vous bouffer la vie et ça vous permettait pas d'être aussi en bonne santé. Donc tout ça, ça va être vraiment positif pour vous. Et euh, malgré ce 3DP ici qui est que entre guillemets que en dos de deck euh, on n'a pas euh, malgré les, les trucs de séparation on n'a pas non plus des cartes horribles j'ai envie de dire donc je pense que vous allez être vachement entouré secondé hein, avec cette carte de l'amitié et que euh, ça y est la décision est prise vous êtes vraiment euh, vous êtes vraiment euh, aux commandes en fait donc euh, donc je pense que ça va se faire assez euh, assez simplement voilà Hop. Hum. alors est-ce que les cartes du Dixit vont nous ajouter quelque chose par rapport à ce tirage pour les énergies de la semaine prochaine euh, Donc du 29 au 4 avril. Alors, ok. Alors, j'ai celle-ci qui est tombée, donc on est sur cette évolution. Euh, donc sur euh, cet homme qui est en train aussi de monter cette échelle, on a ce singe ici qui rayonne, euh, peut-être que voilà on regarde des gens euh, qui sont peut-être plus évolués que nous, mais en tout cas ça nous permet de suivre aussi euh, le, le chemin et que c'est, alors là ce qui me vient c'est les échelles, c'est cette notion de une marche après l'autre. Euh, on y va progressivement pour atteindre finalement euh, ce rayonnement, pour être pleinement euh, nous-mêmes, euh, pour aussi peut-être qu'on nous invite ici à nous connecter à la terre, aux animaux, à notre côté primitif aussi, nos pulsions, peut-être que c'est ça aussi quoi, dont on a besoin pour justement être ce roi de bâton, c'est d'être connecté à ses passions, donc c'est peut-être pour ça qu'il y a cet animal ici, mais en tout cas on, il y a des échelles et on est en train de grimper et on est guidé surtout. Alors je vous mets ça ici. Et en dos de deck, donc j'ai euh, ça. Donc voilà, pour moi, là, ça me symbolise vraiment euh, ce 3DP. C'est-à-dire que vous pouvez avoir peur justement de ce qui va arriver, euh, que c'est un, un gant euh, avec beaucoup d'émotions, hein, on le voit ici. Euh, donc il peut-être un petit cocktail d'émotions qui va arriver où ça nous prend un peu à la gorge. Euh, et pourtant, cette communication sincère, elle a besoin d'être là. Euh, donc n'ayez pas peur, même si ça fait peur comme ça, ce ne sont pas que des émotions et c'est surtout c'est que même si on a l'impression que c'est un gant de monstre, on voit ici que c'est bien un humain. J'ai presque envie de dire, s'il faut, c'est presque sa propre main qui nous prend à la gorge. Donc sortez aussi de ça, ne vous inquiétez pas, tout va très bien se passer. Euh, alors au niveau énergétique, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la semaine prochaine Avec ce tirage et cette interprétation aussi, qu'est-ce qui se passe au niveau énergétique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 alors j'ai une carte qui s'est retournée, alors tiens, environnement extérieur nocif, d'où peut-être cette notion de bouclier et de protection, d'où aussi peut-être tout ça. Peut-être que effectivement, là encore une fois, comme je vous disais avec ce patron, etc., vous allez peut-être prendre conscience qu'il y a des choses extérieures à vous qui sont nocives, que, dont vous avez besoin de vous séparer et aussi de vous protéger, euh, mais ça n'empêche qu'à un moment donné, il va falloir aussi avoir une, une communication hein, pour être aussi dans une énergie de nouveau départ. Vous pouvez avoir l'appui de vos amis, mais peut-être que vous allez vous rendre compte, voilà, de cet environnement extérieur nocif, qu'il y a des choses finalement, des personnes ou des situations qui sont toxiques pour vous, qui justement vous prennent à la gorge et vous avez besoin de vous en séparer et, euh, et ou de vous en protéger. Et euh... en dos de dès que j'ai le passé. Hein, donc je vous parlais tout à l'heure de blessures du passé. Donc il y a peut-être des choses du passé qui vont ressurgir justement. Ou en tout cas des choses du passé qui n'avaient pas été... Euh suffisamment éclairci, suffisamment abordé et ça a généré tout un environnement extérieur plutôt nocif, vous avez attiré peut-être quelque chose de nocif autour de vous parce que ce passé n'avait pas été ou alors vous, vous vous protégez de votre passé vous, vous, vous n'arrivez pas à vous détacher à vous séparer de ce passé et finalement ça génère plutôt quelque chose de nocif Quel est le message pour la semaine prochaine pour la personne qui regardent la vidéo la carte qui vient de sauter c'est laisser mourir le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste, laissez la vie vous éloigner de ce tourment, faites de la place dans votre vie et dans votre quotidien pour un renouveau voilà je ne vais pas tergiverser plus longtemps je pense que vous avez compris, hein, vous parlez de séparation et de laisser euh, de, de, de vous séparer de certaines choses euh, ben bah voilà, là c'est le conseil de votre âme, c'est euh, voilà, de, de, de mettre un terme à à des choses qui sont mauvaises pour vous, de, de, de laisser les choses s'éloigner. Mais encore une fois, ça se fait, voilà, on laisse la vie euh, nous éloigner de tout ça. Ça se fait plutôt, je trouve, encore une fois, simplement parce que vous reprenez le pouvoir sur la vie et vous êtes bien entouré, vous êtes aidé. Euh, donc, euh, je n'ai pas la sensation que ça va être très euh, difficile. Voilà, euh, ça c'est le conseil, et en dos de deck, on a aussi se respecter. Donc en lien aussi avec ce 6 de pentacle, hein, dans cette notion d'écouter, euh, euh, posez vos limites, écoutez-vous, euh, écoutez euh, et respectez-vous en fait. Voilà, euh, Portez-vous le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de vos choix et de vos décisions. Donc euh, voilà, on vous invite encore une fois à vous respecter et euh, à ne pas vous laisser faire par un environnement externe externocif ou une personne, une situation, etc. Voilà et eh bien, je crois que c'est tout. Euh, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura parlé. Vous pouvez bien sûr me laisser vos commentaires. Ça me fait toujours plaisir de voir que les tirages, les cartes vous parlent, que vous arrivez justement à, à, à les adapter à votre propre vie. Euh, encore une fois, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous avez le lien dans la description de la vidéo pour passer commande. Et merci d'avance pour vos likes. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage la semaine prochaine. A très vite